J'ai une image, monsieur, avec plusieurs types de corps d'hommes. Oui. Vous allez me dire lequel vous préférez et pourquoi Ah, les hommes torse nu, je préfère aucun, là. Non, on ne me pas. C'est ma liberté. Monsieur Châtelet, monsieur, que... ici, oui. c'est une dictature. Ah, ben, alors là. C'est moi qui décide, <rire> monsieur. Qui... Depuis <rire> quand, depuis hein, quand hein, moi, Je sais que tu es mon petit frère. Salut à tous, la team. Pour faire partie de la team Nyama, la meilleure team du monde, la plus marrante, mettez ce logo-là en tant que photo de profil YouTube, voilà. Le lien pour télécharger le logo est dans. Salut à tous et c'est deux crazy recus. J'espère que vous allez bien. Bon, là je pense que vous m'avez reconnu. Hein je me pas mon visage parce que là j'ai une sale gueule. Voilà. Vous savez que Wakanda forever, vous savez, c'est important. Bon, c'est quoi aujourd'hui On avait déjà fait la vidéo partie 1 qui a fait 1 million de vues. Vous comptez 1 million. Ça a vidéo, où on demandait du coup le type d'écor Voilà. Maintenant on a fait euh, du coup partie numéro 3. Donc vous allez kiffer. D'accord, ok. Et ce qui est important, j'ai aussi créé un petit Discord. En gros, un abonné à moi a créé un vrai Discord. Donc venez dessus on parle de beaucoup de choses, d'idées, ça et tout. Euh, C'est marrant. Venez, venez. Bon, avant de continuer la vidéo, une petite musique. We are fighting dreamer. Takami o mezashi fighting dreamer. Nani funi kama wa zo fighting dreamer. Shi un giro gama mani. Ke o ashiru no michi no naka hito no chizu o hirogete e yuku. Bon, allez les gars. Bonne vidéo. La description. Salut, comment ça va ça va et vous Très bien. Ça va super. Je bien aussi. En tout cas, vous avez l'air heureuse aujourd'hui, ce que je vois. On est très, très heureux. Pourquoi Pourquoi, Dis-moi pourquoi C'est les vacances, il fait beau. C'est l'été, ouais. Toi aussi, c'est les vacances. C'est une question très simple, ok J'ai une image ici avec plusieurs types de corps d'hommes. Ouais, je sais, c'est un peu. voilà Du coup, vous allez me dire avec les lettres, du coup, lesquelles vous préférez. Et pourquoi Elle, c'est le I. Ok. C'est le I Tu sais bien Bande de bière, c'est mignon, c'est beau pour dormir, c'est un petit coussin. Non, non, mais je. D, moi, je dirais. Le D est donc musclé, euh, ouais comme musclé hein, quand même. Hein. Euh, ouais, mais pas trop. Pas trop. Un peu comme le A, tu peux pas passer le A. Ah non, ah non. Pourtant, ce mec-là, il a bien travaillé à la salle. Hein, il Ouais, donné, mais hein. non. Ok. Et toi, du coup alors, donc, Ouais, veux. pareil le D. Le à D. la limite, le C, D ou C D ou C Ouais, mais vite fait. Hein. Ah. D, c'est bien. D'accord. Et actuellement, vous êtes avec un mec de quel type de corps Aucun des deux. Ouais. Enfin, moi, je suis aucun, aucun quoi. Bien. Ouais. Okay. Mais bah, Est-ce que, bah... est que pour vous, on va dire que c'est important que l'homme a des abdos un peu. Euh, bah, des un peu, épaules Pas trop, mais un peu. C'est important quand même Bah, ça dépend. Okay. C'est ouais, pas grave, hein. le i ça va le i Non non ça va pas non T'imagines ah ouais <rire> est gentil attentionné euh... Ouais ouais c'est cool mais non quand même pas C'est une <rire> zone quoi Ouais fort <rire> D'accord ok, salut tu vas bien Oui ça va et toi bon, Tu es prêt c'est tu un rendez-vous Oui ok Rendez-vous galant Non non je rejoins une copine oh, bah, okay. Bon voici du coup une image, lesquelles tu préfères et pourquoi euh... Alors moi j'aime pas que c'est trop musclé Ouais quand c'est pas trop bronzé non plus. Ah, il est pas trop bronzé non plus. Ah oui, ah, quand même. Bah non, mais regarde, lui il a l'air il a tout bronzé. Et voilà, du coup c'est que le type de corps. On, on, le bronzage c'est pas grave. Ok, dire, voilà. bah D, E. Le D, -E, d -E. Donc ouais. toi c'est plutôt comme musculé quoi. Un petit peu quand même. Hein. Ouais, ouais, normal. Et tu peux pas le abaisser quand même au-delà, tu peux pas Ah non, non, c'est trop. Ah, oui. ah, non, non, je trouve que ça pas beau du tout. Ah, ah Regarde, okay. on voit les veines et tout, ça me dégoûte. Et le GHI en bas c'est bon. mignon, non Un petit vente de bière Bah, là, il y a un petit ventre déjà. Oui, mais bon, c un... Voilà, mais là, c'est des ventres plutôt. Ouais, mais beaucoup de bière, là, quand même. <rire> c'est un six pack de bière. Voilà. Bon, très merci à toi. Pas de soucis. Bonne, Bonne soirée. Salut, comment va Salut, ça va. Ça va aussi. Pour les abonnés, si vous, la... si vous le reconnaissez, il y avait deux ans, elles étaient dans une vidéo de historique portable. <rire> elles avaient des trucs un peu graves. Voilà. Alors, ici, du coup, on a une image avec différents types de corps. Vous allez me dire avec les lettres lesquelles vous préférez et pourquoi. C'est important. Celui-là, le D. Le D. Il n'y a pas le C, seulement le D. Le C, c'est trop... Il y a ouais. trop d'abdos. Enfin, moi, j'aime ouais. bien quand il y a un peu, mais pas beaucoup. Genre. Pas beaucoup ouais. Et le I, alors, il n'y a pas de abdos hey, Ah ouais, bah, c'est doux bah, <rire> non, non, non, non, c'est trop gras. Je suis désolée, okay. mais non. Et toi, du coup, dis-moi. Ouais, pareil, le D aussi. Le D aussi. Donc, c'est un, un peu musclé, mais pas trop quand même. Hein. Ouais, c'est ça. Mais imaginons qu'un homme euh, C euh, vient vous draguer. Bah ok Ah bah, ah, bah voilà Ok, bah, mais bon. je sais que c'est compliqué à avoir. Donc bon euh, okay. c'est mieux d' ça me, ça me si croit. un mec I vient vous draguer Non, bah non, non. C'est pas ouais. ma préférence. Ok, d'accord. C'est pas ma préférence non plus. C'est à tous la team En tout cas, pour ceux qui kiffent les Korean food, les bubble tea, les bubble tea, moi j'adore ça putain Et aussi tout ce qui est à base de riz et de poulet. Il y a K Town ici. Dans le 15 e ici. 62 rue de Vaugirard, tout simplement, voilà. Et Donc, franchement, ils font des bêtes de trucs. Souter Bubble T, moi j'adore ça. Voilà, donc euh, venez manger. Hein. Voilà, on peut partager un petit repas. Voilà, les belles filles, venez euh, Mangeons ainsi. Euh, non, je rigole, hein, ouais. moi je suis pas comme ça. Voilà, ok. Donc, les gars, venez ici, K-Town sur Paris, dans le 15e métro Pasteur. hein. Pasteur, c'est à côté, c'est bien. Voilà. Vous allez bien, BFM TV BFM TV, bonjour. Bonjour, BFM TV. Vous allez bien Ouais, ça va, et vous Est-ce que vous êtes un gilet jaune, monsieur euh, ne, Ni gilet jaune, ni gilet vert. Moi, je suis gilet vert, je suis pour les verts. Ah, pour les verts okay, Oui. Okay. Vous êtes un homme écolo. Écolo, si on veut dire. Ok, c'est bien. J'ai une petite question. Oui, allez-y. J'ai une image, monsieur, avec plusieurs types de corps d'hommes. Ouais. Vous allez me dire lequel vous préférez et pourquoi avec les chiffres, avec les lettres, excusez-moi. Ah oh, les hommes torse nu, je préfère aucun là. Ah ben il a bien. Un qui un, un, un, qu vous plaît, non Ah oh, non, pas vous du êtes tout. Écolo, t-shirt, c'est bien. Ah oh, non non pas du tout. Non <rire> non. Ça non. Va pas, du tout. pas du tout là. <rire> c'est pas mon truc. C'est <rire> <'est monsieur>. pas... <rire> dommage, Allez. monsieur. Hein. Pourquoi bah, C'est bon. écolo là, pas t-shirt. Moi bah, c'est celui-là qui a un petit peu le. Ah le dé du chocolat là, parce qu'il fait sportif là. Vous monsieur, vous avez des abdos, ou pas Oh non, moi j'ai le ventre, j'ai la brioche Ah dommage, je m'en parce que. Un certain âge, vous pouvez avoir la brioche à 60 C'est pratique, hein. C'est bien. Bien sûr. Après 60 balais, hein. Vous n'avez pas 60, 64 ans, quand même. Monsieur, merci beaucoup. C'est moi. Merci beaucoup. Vous avez un beau chapeau là. Merci Monsieur, vous allez bien Et vous Très bien. Vous vous êtes un peu trébuché. Oui, ben non, non, non. C'est, j'avais pas vu la marche tout simplement. Monsieur, la question est simple. Oui, je vous écoute. J'ai une image, monsieur, avec plusieurs types de cordons. Oui. Vous allez me dire avec les lettres lesquelles vous préférez et pourquoi. Ah bah ni l'un ni l'autre. Il y a bien. Un type de corps que vous aimez J'ai pas d'avis. J'ai arrêté quand même. Si je vous le dis. Ah, même si moi je vous le dis aussi. Mais ben, j'ai pas d'avis. Vous avez un avis, monsieur Non, non j'ai le droit de ne pas avoir un avis. Ah, s'il si faut, monsieur. Mais ben, si vous, je vous le dis, il ne faut pas m'exiger. Moi, je vous l'impose. Non, on ne m'impose pas. C'est ma liberté. Monsieur Châtelet, monsieur, ici, oui. c'est une dictature. Ah, ben alors oh là. là. moi qui décide. monsieur. <rire> Et depuis quand <rire> Depuis quand ah, que moi tu je sais vois. Que tu, mon petit frère. Ah, oui, c'est vrai, vous. Voilà. Donc, Excusez-moi, je vais voir. Ok, monsieur. Merci. Bonne soirée. Salut, comment ça va ça va bien. Ça va bien Ça va bien aussi. En tout cas, tu as un très beau sourire. Hein. Merci. On sent que tu es heureuse dans la vie. Ouais. Est-ce que souvent tu médites Non. Okay. La question est simple. J'ai une image ici avec plusieurs types de corps d'hommes. Oui. Vous allez me dire du coup avec les lettres, lesquelles vous préférez et pourquoi On est Merci. curieux. Voilà. Euh, est une grande question philosophique, okay. ça Oui. Très philosophique, hein, même. <rire> <vraiment. rire> Bac plus 5, attention. Moi, je dirais le D et le E. Le D et le E Ouais. Donc, on va dire, euh, muscler légèrement, on va dire. Ouais, ça me rassure. Euh... D'accord, ok. D'accord. Et toi, du coup Moi, ouais, pareil, D, E, F. D, E, F, d'accord, ok. Et pourquoi du coup ça te rassure Pourtant on va dire qu'un homme, je pense que B est plus rassurant, je pense, non Non, non, non, ça, ça me fait peur. Ah, ça fait peur Ah ouais, ça me fait super ah, trop peur. trop de muscles, ça fait peur, ouais, quoi. D'accord, ouais, ouais. ok. Toi... d'une vieille grande Oula, oula, oula, dis donc <rire> euh... oh, C'est violent, parce que... <rire> pas du tout. Et pourquoi pas le GHI, c'est rassurant aussi, non <rire> Bah ouais, mais bon, ça, non. <rire> D'accord. Et, coup... Et toi, du coup, pourquoi... Pourquoi juste le D, le E et le F du coup euh, bah c'est de la musculation mais normal mais effectivement pas en mode bodybuilder trop en fait. D'accord oui. ok, vous okay, pas euh, trop ouais. genre muscle de ouf quoi, d'accord ok. Et actuellement vous êtes avec un homme de quel type de corps actuellement euh, je suis avec moi-même en ce moment. Ok c'est bien ouais. Avec du coup I alors Ouais, Donc, c est c est <rire> Et toi alors du coup Et pareil. Ok, ça marche. On a une image ici avec plusieurs types de corps d'hommes. Ouais. Tu vas me dire du coup avec les lettres du coup lesquels tu préfères et pourquoi On veut aussi des arguments. Alors euh... C et D. Alors pourquoi le C et le D seulement Pourquoi bah, Parce que pour l'instant on voit que le corps, euh, que le torse. Oui, là pas le visage. Tu donc bon, euh, voilà. bah, c'est ceux qui sont plutôt pas mal, euh, qui ont l'air agréable à toucher. Ah, agréable à toucher Bah dis donc, <rire> hein. il y a fort, dis donc. Hein. Mais le I c'est aussi doux, non C'est agréable à toucher le I Ouais, ouais. <rire> donc Mais ça... ça dépend de sa tête. Ah ok, <rire> faut il faut qu'il soit beau gosse quoi. Hein. Bah, il faut qu'il me plaise, pas forcément beau gosse, faut il faut qu'il me plaise. Il te plaise, d'accord, ok. Et le A ah. Trop musclé non, non, hein. trop, Ça c'est horrible. Autant, il a bossé au moins 10 ans à la salle. Hein. Ah ouais mais non, non. Alors Voici la question. On a une image ici avec plusieurs types de corps d'hommes. Ouais. Vous allez me dire du coup lesquels vous préférez et pourquoi Avec du coup les lettres. Le D. Alors pourquoi le D du coup Et pas le C ou le H. Pourquoi le D Parce qu'il est pas trop musclé, il est comme il faut. Ok. Toi c'est trop musclé, c'est non Trop musclé c'est non, pas non mort. Et euh, le H et le I c'est mignon euh... C'est doux, c'est rond C'est rond. Coup, non, euh, ça ne me dérangerait pas plus, hein, mais... Ah bah ça va, ok. Non, vous, ça ne me dérange pas plus. c'est pas le plus. D, c'est vraiment le, le corps que vous aimez. Oui, que... Oui. Ok, ça marche, okay. Ouais. En tout cas, je vous remercie. Mon nom, c'est euh, Rikyu, le moine de la folie. Ah non, je ne connais pas. Ah ouais, dommage, hein. T'as confondu, dommage t'as confondu. Ah, je suis blessé, là, les abonnés. Vous avez vu ça, là Ah, là, je vais arrêter les vidéos, hein. J'ai arrêté. Bon, la question, du coup, elle est simple. Alors du coup ici on a une image avec plusieurs types de corps d'hommes. Ouais, parce que euh, un gars trop sec, j'aime, enfin, après c'est question de choix personnel okay. hein, mais, euh... Parce qu'un mec sec il a bossé longtemps à la salle. Hein. Ouais ah, mais justement, genre si tu bosses beaucoup à la salle, ta copine tu la délaisses. Ah tu la délaisses ah, hein ah, <rire> J'avoue c'est vrai, elle a raison d'un côté. Bon. Et donc euh, au delà de D, non Le E, le F euh... si, En fait si, bon en vrai, D à F ça va, après bon bah le I... Euh... Bah, c'est voilà confortable quoi. non confortable pour, Ouais euh... mais c'est confortable mais j'achète des <rire> poussins pour quelque chose, tu vois Dommage Et lettres, toi du coup Le C. Ah le C quand même Donc plutôt sec hein Ouais. Et euh, le B non Le B le A Non c'est trop, c'est trop. Et euh, au-delà de C, le D, le E ça va, non ou euh... En fait ça me dérange pas, comme ça je le motive et. Ah bah ouais, t'as vu Faut l'écouter, faut la motiver. Hein ah ouais. Mais moi j'ai dit D A F c'est bien. Bon du coup les abonnés, si vous êtes un peu Houille, un peu comme ça. Bah, elle est euh, gentille, elle peut nous aider à... Voilà, pourquoi pas tiens, pourquoi pas, pourquoi pas. Pourquoi pas. En tout cas, merci beaucoup.